L'importance du courage. C'est Mathilde qui te parle aujourd'hui et je suis super contente de te retrouver pour te parler du courage. Et puis, bah du coup, pour être honnête avec toi, je suis partie regarder quand même sur Google ce qu'il y avait écrit quand tu tapais courage pour avoir un peu une idée tiens, de, de ce qu'il y avait, des mots qui y ressortaient. Et puis, je t'avoue que franchement, je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Tu vois, quand tu tapes courage, moi j'ai trouvé euh, affronter, combattre, sans peur, euh, qui s'oppose à la lâcheté, à la peur, à la paresse, au laisser aller. Et je t'avoue que quand j'ai vu ça, hein, tu sais ce que je me suis dit Je me suis dit, oh, flemme, flemme du courage. Déjà, rien que le mot, du coup, avec la définition Google, me fait me sentir flemmarde. Voilà, <rire> je te le dis, comme ça c'est fait. Et donc c'est pour ça aussi, bon je le savais un peu, sinon euh, j'aurais pas fait ce mot-là, mais... C'est pour ça aussi que je voulais t'apporter une autre vision euh, du courage et à quel point, à quel point le courage et l'importance d'être courageux, courageuse dans ton business est un véritable moteur. Bon déjà, euh, je pense que, voilà, bon, je suis biaisée évidemment en tant que coach, mais bon, je pense qu'être coach, c'est déjà extrêmement courageux en fait. Alors tous les métiers euh, te demandent de faire preuve de courage, c'est sûr. Maintenant bah, c'est mon petit baie de confirmation quand même, hein, je suis qu'un être humain. Tu es en train de me dire que oui, en fait, être coach, c'est déjà être courageux. Donc, déjà, tu es déjà courageux, courageuse. Là, tu es en train d'écouter ça, tu es déjà courageux, courageuse. Ok. Maintenant, maintenant, je ne suis pas forcément d'accord avec la définition, en fait, d'affrontement, combattre, etc. Alors, évidemment, je comprends ce qu'il y a derrière, mais ce que j'ai envie de te partager ici, c'est que... En fait, j'ai fait une petite recherche quand même. J'ai quand même un petit peu préparé, tu as vu ça <rire> Et en fait, le courage, ça vient du latin. Et euh, la racine du mot, c'est cœur. Cœur. Et là, moi, ça me parle, tu vois. Là, ça vibre quand j'entends ça. Et l'idée, c'est que on aurait tendance à penser que avoir du courage, c'est y aller sans peur. Faire les choses sans peur. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est y aller avec la peur. Faire corps avec la peur. C'est comme si vraiment tu tenais ta peur main dans la main, vous êtes là où vous avancez ensemble en fait. Alors bon, je te l'accorde, au début on n'est pas du tout main dans la main, on est plus en train de se regarder genre de loin, on se regarde un peu mal, mais la, la, le principal c'est qu'on avance ensemble dans la même direction. Et en fait pourquoi je te dis ça Parce que tu pourras pas te défaire de la peur en fait. Je veux dire, tu sais, enfin, on a toujours plein de peurs qui reviennent constamment à chaque étape. C'est on a peur d'échouer, on a peur de réussir, on a peur de dire non, on a, peur de, on a peur de tout en fait. Et plus tu vas attendre de ne plus avoir peur pour y aller, plus tu vas attendre longtemps. Tu risques même d'attendre tellement longtemps que tu vas, ouf, que du coup tu finiras par faire autre chose. Donc pourquoi est-ce que c'est important en fait en tant que coach et en tant qu'entrepreneur Bah Parce qu'on est dans un métier d'action aussi. Et que ce sont tes actions qui vont faire que tu vas avoir des résultats. Donc si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, forcément tu ne vas pas agir. Et donc tu ne vas pas avoir de résultats. C'était Nelson Mandela qui, euh, qui avait cette phrase, euh, qui franchement bah, résonne encore beaucoup je trouve. Et je vais te la, je vais te la reciter. Il disait que il a appris que le courage, ce n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Et pour aller plus loin avec ce que je te disais un peu avant, c'est j'ai conscience que j'ai peur. J'ai le droit de dire, ah ouais, là ça fait peur, là. Ah là, j'ai peur. Et rien que le fait d'être capable d'avoir cette conscience, en fait, de ta peur et de la nommer, c'est déjà faire preuve de courage et de se dire, ok, je ne suis pas inconscient, en fait. Je sais très bien que là, oui, là, c'est inconfortable, là, j'ai peur. Et la différence, ça va être, est-ce que tu vas t'arrêter là ou est-ce que tu vas essayer, du coup, avec ta peur, d'avancer quand même Là, tu pourrais dire « Ok, Mathilde, c'est bien, tout ça, hyper inspirant, trop cool, mais maintenant, on fait comment concrètement ?» Comment est-ce que tu peux faire avec la peur Bah Déjà, en fait, le courage en tant que coach, il se situe, je trouve, franchement, à tous les moments quoi, dans, dans le développement de ton business. C'est avoir du courage quand on prospecte, avoir du courage quand on coach nos clients, avoir du courage quand on pose une limite avec un entourage, par exemple avec un client également, avoir du courage quand on poste sur les réseaux sociaux, quand il s'agit d'aller parler aussi à quelqu'un à un événement, avoir du courage quand on veut pitcher son activité. En fait, le courage est absolument partout. Donc, à partir du moment où tu vas commencer à le développer, ça va t'aider dans absolument tous les aspects de ton business. Et tu vois, l'idée, c'est pas d'en faire un truc en mode « Waouh, ouais, mais c'est un gros truc, ça me semble inaccessible, etc. » Je t'inviterai déjà à te repositionner sur à quel moment est-ce que tu as déjà fait preuve de courage, en fait. Parce que tu es déjà courageux et courageuse. C'est quelque chose qui est déjà en toi, en fait. Donc, je t'inviterai déjà à te questionner qu'est-ce que j'ai déjà fait qui font que je suis déjà, en fait, cette personne courageuse. Pour te rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Et puis, du coup, bah, comment est-ce qu'on développe son courage Comment est-ce qu'on développe cette capacité à faire les choses avec la peur, malgré la peur, eh ben c'est en les faisant. Je suis désolée, ce n'est pas sexy, mais c'est réel. Ça va être l'action. La toute petite action, en fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la montagne qui est en face de toi, la voir comme, OK, qu sont, quel est là le tout petit chemin que je dois déjà prendre, en fait ou Où est-ce que je pose ma première balise Et le courage, c'est ça. Ça va être, je vais avancer d'abord jusqu'à la première balise. Une fois la première balise, là je vais regarder quelle est la seconde, etc. etc. Et ça, ça demande du courage. Mais le courage, ce n'est autre que l'action répétée, en fait. Chaque petite action que tu vas faire, chaque essai que tu vas faire, chaque tentative, et ce qui va t'aider, c'est de voir aussi autrement les enjeux. Ok, je m'explique un peu. C'est-à-dire que, Évidemment, il y a toujours de l'enjeu. Tu vois, un enjeu financier, un enjeu émotionnel, un enjeu relationnel. Il y a plein d'enjeux quand on développe son business de coach. C'est sûr. Maintenant, maintenant, comment est-ce que tu peux faire en sorte que ces enjeux ne te paralysent pas, en fait, et que ces enjeux soient plutôt porteurs pour toi Une invitation que j'aurais pour toi, une proposition euh, qui m'aide beaucoup, en fait, c'est de me demander, ok, ce serait quoi le pire scénario Parce que en réfléchissant au pire du pire du pire qui puisse se passer, mais du coup, tu vas te confronter à ta peur, en fait. Tu vas te confronter à ta peur. Et du coup, ça va te permettre de la voir. Et une fois que tu l'as vue, cette vraie peur et tous les impacts qu'elle pourra avoir, tout de suite, elle perd quand même en... Comment dire Elle perd en intensité. Donc, regarde quels sont les pires scénarios. Qu'est-ce que ton cerveau est en train de te raconter Qu'est-ce que tu te racontes qui fait que tu n'y vas pas, en fait Et le simple fait de te rendre compte de ça et de choisir une toute petite action qui te permettrait d'avancer, ne serait-ce que 1% par rapport à ce que tu as fait hier, ça, c'est être courageux et courageuse. Donc voilà pourquoi le courage, c'est hyper important dans ton activité. C'est aussi pour donner l'exemple, en fait, à tes coachés, à tes clients, à tes prospects, à ta communauté. C'est hyper important. Et ça se développe au fur et à mesure aussi. Ça se développe pour chaque petite chose où là, tu avais peur, tu n'y étais pas allé. Et là, ça y est, tu as franchi le cap, tu y es allé. Donc, au lieu de voir la montagne vraiment, voir, OK, quel est le petit caillou là que je vais quand même pouvoir commencer à poser. J'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura donné des idées. Quelle est l'action que tu vas mettre en place après ça Je serais vraiment intéressée de le savoir. Et puis, si tu as besoin d'une impulsion extérieure aussi hein, pour, pour le courage, pour avoir du courage, bah, là aussi, des fois, on ne peut pas tout faire seul. Et le fait d'être entouré et d'avoir ce soutien-là, c'est vraiment cette petite once-là, cette petite impulsion, cette petite énergie de « Ok, là, c'est bon, j'y vais, j'ai peur et j'y vais quand même, j'ai peur et j'y vais quand même bah, », tu peux avoir besoin du coup d'aide pour ça et tu peux avoir besoin du coup de personnes qui te comprennent pour ça. Et c'est ce qu'on fait notamment bah, dans le programme Coach en Mission. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, voir comment est-ce que tu pourrais avoir aussi le courage d'autres pour que celui-ci, du coup, bah s'infuse en toi. N'hésite pas à regarder ce qu'on fait, à voir, du coup, euh, la fameuse vidéo. Et puis, voilà, on aura sûrement l'occasion de se retrouver, du coup, de l'autre côté, en coaching de groupe, ou là aussi, en coaching, on va faire en sorte de euh, te donner, en fait, ce courage et surtout de te le révéler parce qu'il est déjà en toi. À très bientôt